J'ai ramassé un œil, euh, un pied. Ça fait combien de temps que tu bosses dans ce milieu Voilà, oh moi, ça fait euh, plus de 30 ans. Compter, compter, compter, ça ne, ça ne résout pas les problèmes de santé. C'est très énervant d'être sous-payé. quoi. Non. Ça se passe juste après euh, la lutte des retraites. Ouais. Ça se passe après les Gilets jaunes. Ça se passe aussi après la grande manifestation euh, pour Adama Traoré. Donc là, je pense qu'il y a un peuple qui est en train de se lever par portion, Et ce qu'il faut maintenant, c'est organiser l'unité. Je suis conducteur de train à la SNCF. Futur élève en médecine. Pontier couvreur. Je suis rhumatologue, médecin hospitalier. Moi, je suis plombier, moi. Je suis patronne. Moi, je suis au ministère des Finances. Moi, je travaille dans une banque. Donc. Et moi, assistant RH. Oh, un milieu euh, violent. <rire> Aujourd'hui, oui, on se doit d'être là. De la Covid 19. La Covid 19. Et c'est l'Académie française qui dit ça. Alors euh, moi j'ai fait un gros effort sur moi-même pour le dire. On n'oubliera jamais tous les yeux crevés, les mains arrachées. Euh. Soigner les gens, c'est c'est pas une, c'est pas c'est pas l'hôpital entreprise qui va y répondre. On n'est pas sur des valeurs comptables, on est sur des valeurs humaines. C'est passé à ça, regarde la film là Il est passé derrière toi Que l'État fasse son travail, sinon le peuple viendra faire le travail à la place de l'État. On n'était ouais. pas violents à l'origine, c'est toi qui nous a rendu violents Ouais, on n'a pas le Covid, on a la rage maintenant. <rire>